Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va donc voir aujourd'hui comment il avait les mauvaises nouvelles. parce que beaucoup d'entre vous vous avez bon bonsoir terminator dans votre vie vous serez appelé à faire votre première bataille dans votre tête et beaucoup de personnes euh, les que beaucoup de personnes sont ne comprennent pas en fait ce qui se passe la bataille Donc, on va commencer d'abord par mettre notre enfant c'est pour éloigner les mauvais esprits. Mmh. Vous devez brûler l'ensemble dans votre... Mmh. Voilà, donc bien, je viens chasser toute mauvaise personne. Donc, comme je vous ai dit, il y a les ensembles pour chasser les mauvais esprits, il y a les ensembles pour attirer l'argent. Normalement, l'ensemble le, vient dans le sachet avec plusieurs comme ça. Donc, chaque jour, vous pouvez voler une brindille ou deux. Ok? Donc, je vais vous montrer aussi entre autres les astuces que vous allez utiliser pour pouvoir pour éloigner de vous les, mauvaises, les mauvais esprits, les mauvaises pensées. Donc, bonsoir, bonsoir. Vous savez peut-être pas nous sommes dans une bataille constante et euh, parfois vous écoutez quelque chose de bien le matin pour ceux qui demandent ce que je suis en train de manger c'est la cannelle Donc la cannelle peut se mettre tu peux mâcher comme ça au, au cours de la journée en poudre tu peux verser dans les coins de ta maison Il y en a chez mes représentantes, Donc, si vous en avez, si parmi vous il y a des gens qui euh, vous donnerez les détails des représentantes bientôt. Voilà. Goldwyn dit qu'elle prend ça comme boisson. Donc tu peux mettre aussi dans l'eau. Tu peux même prendre sous forme de thé. Tu prends la poudre, tu mets dans l'eau, tu bois. Ça, le système digestif ça aide. Ça éloigne les mauvais esprits, ça attire l'argent. Il y en a qui font le bain avec. Il y en a. Euh, il y a plusieurs recettes. Voilà. Moi j'aime bien manger comme ça. Donc ça pique beaucoup. Bon, comme j'expliquais. Le premier canal par lequel vous serez attaqué, ce sera au niveau de vos pensées. Tu vas tomber sur une vidéo où tu vas voir des trucs que tu es censé faire. Tu vas voir un train de vie, une façon de, de réparer sa vie. Et quand tu vas vouloir, quand tu vas commencer à appliquer, tu vas, voir où tu vas remonter beaucoup d'adversité. Supposons peut-être que tu tombes sur mon lavage au sel. Je te dit, voilà, commence à te laver avec du sel. Et là, tu te dis, waouh, le soir, tu te laves avec le sel le lendemain, tu laves avec le sel. Le jour d'après, tu laves avec le sel. Trois clients qui partent. Tu vas boire avec ton mari. Tu tombes en panne. Et quand une chose à été d'arriver, tu te dis, euh, oui, oui, Annelie, je me rappelle bien de toi. J'ai répondu à un tes commentaires, oui. Quand un truc se passe de négatif, l'autre se passe de négatif, c'est pour tester ce qui va sortir de ta bouche. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Parfois, il vous envoie les flèches pour tester, pour que toi-même là, tu maudisses ta propre journée. Pour que tu maudisses ta, ta, ta, ta relation. Pour que tu maudisses ton mari. Voilà, dit il m'a trompé. Voilà, je Alors que la personne qui est venue le charmer là, c'était une sirène qui était envoyée seulement pour déstabiliser ton gars. Son but c'était de le déstabiliser. Et quand il est déstabilisé, bien évidemment, ça vient sur toi. Vous devez comprendre les armes que l'ennemi va utiliser contre vous. Surtout quand vous avez une grande destinée accomplie. Écoutez, si vous avez une grande destinée, vous serez attaqué. Vous serez attaqué. Tu ouvres, euh, ouvres peut-être un magasin, tu fais une semaine, tu ne vois pas les clients. Bonsoir Joël. Euh, bonsoir Lucie. Vraiment ma tribu ne compte pas vraiment. Hein. Quand on me demandait que sur de quelle tribu. Mes attributs si là, ça que je porte. C'est par rapport à ce que je fais, ok? Ce n'est pas, ce n'est même pas par rapport à mon passé, qui, d'où je viens et tout ça là. Good, good evening. Donc il est important que vous puissiez comprendre que quand ces attaques vont venir, c'est pour voir si tu vas maintenir ta foi. Are you going to keep saying the same things that you saw two weeks ago? Are you going to keep declaring the same things that you started declaring? Or are you going to change your mind? And if you're going to change your mind, that's where you're going to be attacked. Because it's only you who can destroy your own things. Donc c'est seulement toi qui va détruire tes choses. Et l'ennemi va venir mettre les pensées. Parfois tu restes comme ça, là tu es bien, tu es là, tu es bien. Une pensée vient là, et si ton gars a tué tomber, tu vas dire ça, ça, ça, ça, ça, ça, et si euh, euh, je sais pas, ta marchandise là, ça tombe dans l'eau. Et la même journée là, tu as deux personnes qui ont été dit oh la, la marchandise de ma soeur est tombée dans l'eau. Hum, T'as pas de marchandise qui est en train d'arriver là. Il faut faire attention. On ne sait jamais. Écoutez, dans la spiritualité, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi on va aller dans un cargo où il y a mille produits, mille colis? Pourquoi c'est seulement ta part qui tombe dans l'eau? Parce que ton produit porte ton insigne. Ça porte ton énergie. Même si ce n'est pas ton nom physique qui est sur ça. C'est ton argent qui est dans le, dans le, le, le, le paquet-là. Donc, ce n'est pas le hasard. Le fait que tu sois tombé sur quelqu'un, le, le, ou bien supposons, on braque, le, le, on braque euh, je ne sais pas, ou bien on cambriole, voilà, on cambriole l'endroit. Ou bien les coupeurs de route les, coup, les coupent. Pourquoi de, sur les 100 colis qui étaient dans le, le, le, le, le camion là, pourquoi c'est seulement ta part qu'on est parti, on a vu, on a pris ou bien on a ouvert, on a pris ce qui était dedans Pourquoi quand tu as envoyé les choses pas à l'aéroport les gens qui, qui prenaient les sacs qui sont sortis de l'avion, pourquoi c'est seulement ta part qu'on a vu Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de hasard Donc bonsoir et merci encore Annélie. Merci pour euh, les badges, ou les cœurs. Je ne sais pas comment TikTok fonctionne. Tu es au Cameroun, tu as baganté Jorène. Ok. Jaléo, j'ai une dame qui soigne le VIH. Donc si tu es intéressé, euh, elle fait ça traditionnellement. Et tu as dépensé, tu as payé 350 comme ça. C'est une de mes mamans là. Si tu me contactes, inbox, je vais lui donner, euh, je te donne son contact. Donc tu dois comprendre que ce qui t'arrive, même ce qui arrive à tes enfants, ce n'est pas le hasard. Pourquoi tu crois que dans une école où il y a 500 enfants, on est venu, c'est seulement tes enfants qu'on a trouvé pour violer. C'est le bulletin de ton enfant qu'on est venu, on a trouvé pour prendre. Donc vous allez comprendre que... Je vous ai dit le matin que vous devez prendre la responsabilité de votre vie, c'est-à-dire, tu dois accepter que moi je suis responsable de ma vie. Ce qui arrive ou ne vient, ce qui vient ou ne vient pas dans ma vie, supposons que tu cherches la maison, tu tombes sur un bailleur qui, est, qui va prendre ta caution, il ne va jamais réparer la maison. Le fait que tu tombes sur ce faux bailleur, c'est toi qui as attiré. Peut-être c'est y un an, tu disais, ah... Tu as vu une femme que elle est tombée menacée. Où tu as arrangé dans le spirituel, dans le tu as arrangé dans le spirituel, ce qui a fait que ce faux bailleur sur lequel tu es tombé maintenant là, quand sa maison s'est libérée, l'agent immobilier là t'a amené parce que toi tu avais déjà prévu ça dans le cosmique, tu avais déjà prévu ça. Oui, ça c'est la loi de l'attraction, mais le tout c'est que tu vas comprendre que la loi de l'attraction là, c'est vrai. Like, this is real, man. This is no joke. This is, this is fucking real. <rire> Et on visualise toujours, indirectement ou directement. Sans le savon, on visualise. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu visualises. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Donc, je vais vous montrer une autre astuce. Merci beaucoup. Je vais vous montrer comment l'encens. En l'encens va chasser les mauvais esprits chez vous. L'encens va... Euh, et quand tu allumes ton encens, tu dois le mettre toujours. Chez moi, tu peux piquer sur quelque chose comme ça. Donc, je vais allumer notre autre encens pour vous. Donc, les encens sont disponibles. Voilà, Yaoundé, Libreville. Euh, même à Abidjan. Tu rentres le soir. Dès que tu rentres à la maison, tu allumes. Si tu n'as pas le genre d'encens, si... On va arriver là dessus, euh, annélie Comment faire pour rester positif On va Il y a les choses comme l'encens. L'encens permet de purifier ton espace. Il y en a parmi vous. Euh, vous êtes dans un quartier où il y a des mauvaises des mauvaises ondes, des mauvais esprits. Il y en a parmi vous. Euh, vous êtes marié à des gens qui ont des ils ont des prédispositions. Il y a des gens qui aiment les mauvais esprits, donc. Tu vas voir, ton mari va partir en ligne. Il va regarder seulement les trucs qu'on parle de, On a les fausses nouvelles. Oh, tel mari a tué sa femme. Il a découpé sa femme. Oh, euh, il y a eu le, le, le, le, les fondements là-bas. Oh, le voleur, on l'a attrapé, on l'a tué. Oh, donc, c'est comme s'il se conditionne pour recevoir les mauvaises nouvelles. Oh, les sorciers. Il est, il est, il est superstitieux. Ça peut être dans l'autre sens. Où, ça peut être aussi ta femme, pareil. Euh, ça, c'est 7-7-8. Ça, c'est 7-7. Il y a aussi 9-9. 109-9. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes parmi vous. Vous avez ça chez vous, mais vous n'utilisez jamais. Sorel, ta mère t'a parlé de moi. Hein? Ok. Me voici alors. Voyons. Oyoa. Donc, brûlez ça, vous mettez un, vous pouvez dans votre chambre, vous mettez l'autre dans votre salon. Vous mettez. Parfois euh, même dans ta voiture, hein? Dans sa chasse. C'est vrai que c'est très fin. Tu vois, quand tu brûles dans te dis mais qui même qui sent ça? Les mauvais esprits sentent la fessie il sentent donc quand tu brûles comme ça là, tu piques l'endroit si tu veux piquer tu peux mettre euh, du sel dans un verre tu piques oui justement tu peux trouver ça dans les églises tu peux trouver ça dans les, les trucs les endroits où on voit les, les objets de piété c'est ça à mais l'encens n'est pas pour décorer la maison c'est pour brûler ne prenez pas vous déposer oui j'ai ça dans mon armoire va prendre ça tu brûles et quand tu brûles l'encens tu vas mettre une intention dessus Mettre une intention comme je brûle comme ça, je viens libérer l'atmosphère, le mauvais esprit. J'ai besoin de mauvais esprit de ma maison. Voilà, tu mets généralement les enfants qui vont faire euh, 30 minutes. J'ai un là qui est très long et gros. Ça fait une L'autre là. Tu mets dans le business, Ça c'est pour chasser les mauvais esprits de ton business. Voilà, donc je vais aussi vous montrer. Euh, je crois que vous avez parlé du donne-moi tout le matin. Ça s'utilise avec le sel. Il y a les encens de 2000, il y a pour euh, 2500. Ça dépend du pays où tu es. Bon, alors pour les encens aussi, tu peux utiliser, euh, tu peux brûler la cannelle. Tu peux aussi brûler le coup de girofle à la maison. Tu peux brûler le laurier à la maison. J'ai les représentants en France. Donc Je vais vous donner les contacts. Je vous donne les contacts, c'est mieux. Euh Donc, euh, le Cameroun, c'est le 237, 680-71-0701. Yaoundé, 655 07, 70 655 0770. 70 Donc, Vous me donnez juste la ville là où vous êtes. Si tu es à Abidjan, donnez-moi les villes où vous vous trouvez. Ici au Canada ou bien aux États-Unis, à Washington. Euh, plus 12, 02, 989, 83, 52. Donc si tu es à Paris, 07, 53, 95, 56, 69. Donc pour Dakar, tu vas commander au Cameroun et on va, on va poster. Si tu es en Allemagne, plus 49, euh, 17, 66, 41, 99, 51, 9 à la fin. Si tu es à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, elle poste partout. Plus 225, 08, 27 53, 94. Plus 225, 08, 27 53, 94. Donc en France, je vous ai donné Nantes. Plus 33, 620, 00, 63, 59. En Nantes, on fait aussi les lavages. Donc le premier, par exemple, on a un lavage sur place à Nantes. Donc vous pouvez vous rapprocher d'elle, si vous n'êtes pas loin de la ville de Nantes vous allez faire votre lavage sur place plus 33 620 00 63 59 voilà, il y a aussi un contact pour Bruxelles le 0 466 10 40 87 0 466 10 40 87 c'est pour Bruxelles bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver donc le donne moi tout on a des parfums aussi euh, je vous ai parlé de, des vertus, du don moi Le don moi tu peux l'utiliser. Tu mets sur la langue. Tu mets quelques gouttes sur la langue. Ça active le commandement sur ta bouche. Le don moi tout au Cameroun, il y a le don matou de 10 000. Ça, c'est pour 15 000. Parce que c'est un peu plus grand. Ok, Il y a le don matou de 10 000. C'est une, une boîte un peu plus petite que ça. Et il y a pour 15 000. Ça, c'est 15 000. Le don moi tu mets quelques gouttes sur ta langue quand tu fais tes déclarations le matin. Ou encore quand tu laves, tu prends ton... Euh, trois pincées de sel, tu mets dans le dans ton eau, trois, dans 5 litres d'eau, on va dire. Tu prends dans quelques gouttes, tu donnes-moi tout, tu mets. Tu lis donc le somme 35 et le somme 37. Et après ça, tu dis ce que tu désires. Que je désire je veux ça, ça, ça. Et tu dois être spécifique avec les dates. Voilà, et les montants. Et donne aussi le parfum contre la sorcellerie. ça C'est très fort, donc ça, c'est ça. Ça s'applique. Tu mets juste un peu, tu mets un peu sur la main, tu mets un peu dans la main. Tu parles en faisant ça. Tu parles, tu parles. Jessica, assois-toi deux minutes. Tu ne comprends pas ce qu'on dit. Ce que ce n'est pas vraiment pour toi. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour combattre les mauvaises pensées. Vous serez attaqué, ça, c'est sûr. et quand tu es dans la confusion, quand tu es en train de traverser le moment où je ne sais pas si est-ce que ça va réussir ou pas. Dis-toi d'abord que si j'ai des attaques, c'est vrai que vous ne croyez pas que vous êtes assez important pour que les sorciers, c'est vous le diable se dérange pour vous. Mais je vous dis, vous êtes important. Il faut que tu te dises que si il si y a une attaque dans ma tête, ça veut dire que je suis à l'ombre de mon lever de soleil, de mon aurore. Je suis à l'aube de mon aurore. C'est-à-dire, je suis sur le point de percer. Moi, je me dis toujours, avant le, le, le lever du jour, il y a toujours... Je sais qu'on peut dire. it's always a before uh, uh, the, the sunrise. It's always, Il y a un coffre qui Il y a toujours... Pardon? Il y a un coffre qui va Ok. Il me un... suggère qu'il y a un coffre qui veut s'ouvrir. Ok, Nala, là, là, si, si tu as à Mala, si tu as à Nantes, j'ai donné le numéro de Nantes, tu la contactes, tu te donner les informations. Tu dois d'abord te dire que si je suis attaqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui a se préparer. Maintenant, ce qui a fait que parfois vous ayez, peut-être un homme bien, il veut t'épouser, tout va bien, oh je vais t'épouser. Un mois plus tard, il disparaît, ou oh, il ne veut plus, donc il n'est vraiment plus intéressé par toi. Il vient au pays, il te voit, il pas fait le toque porte. Il rentre, il dit que comme je rentre à Paris, là, bébé, j'arrive dans deux mois, on va se marier. Dès qu'il parle, là, c'est fini. Il te bloque. Tu écris même. Mm -mm. Autant, si tu as rêvé de moi. Ok. Dès que tu, tu, tu as une bonne nouvelle qui est en train de venir. Dans le, ça veut dire que Dans le spirituel, tu as vraiment une opportunité. Et le truc, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il va envoyer quelqu'un qui va vous dire. Il va envoyer. Euh, une, tu vas rester que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu rencontres un homme. Ça se passe bien. Vous planifiez, vous marier. Tu ne sais pas que quand vous avez planifié le mariage là, vous avez provoqué l'ennemi il y a souvent des les ennemis générationnels peut-être qu'on a dit que dans votre famille personne ne va jamais se marier du coup c'est quelque chose qui est très profond et si tu n'as pas travaillé sur tes fondations tu vas devoir combattre parfois il y en a parmi vous vous avez même les maris de nuit le mari là dit que tu ne vas jamais te marier donc comme tu as rencontré le gars Dieu avait prévu que voilà ton mariage comme pam dès que tu commences maintenant bataille de pensée de façon, est-ce que donc tu es sûr que tu es sûr que l'homme là va vraiment t'épouser? C'est tout voilà. Tu es sûr que l'homme là vraiment t'épouser? tu commences à douter. Peut-être même la période une de ses ex le contact et quand le contact son téléphone est dans ta main. Sandrine, c'est qui? Sandrine, c'est qui? Le voilà, alors il commence à expliquer. Comment ça, quoi, sa fille? Rien ne va s'obtenir sans avoir une bataille. Écoutez, rien. Tu vas voir que dès que ta bénédiction est déclenchée et relâchée vers toi, avec la bénédiction, là, tu vas voir les problèmes qui vont te poursuivre. Tu vas dire. Oh. Et maintenant, tu vas voir que dès que tu vas voir la chose, tes propres pensées vont revenir. Tu pensais même que tu étais qui pour que le gars t'épouse. Regarde toi. Regarde, tu as même quoi? Petite fille comme ça. Tu as, tu as grandi à ton hein? gars. Tu crois que qui va t'aimer? Ça joue dans ta tête. Après la pensée, elle a dit que garde-moi le mariage une fois. Garde le mariage. Tu es là, tu penses à arrêter le mariage. Hein? Tu ne lui dis pas, mais c'est dans ta tête. Tu as déjà accepté. Ce qui fait que c'est comme un mauvais esprit qui est sur toi maintenant sans te donner et comme on dit de faire le lavage au sel, tu ne faisais pas ton lavage au sel. Chaque matin, tu te révèles, au mauvais esprit, là autour, il tourne autour de toi. Arrête le mariage là. Tu vas voir, il va encore te choper. Tu vas voir, il n'aura pas l'argent. Tu vas voir, il y aura une pensée quelque part qui va venir pour gâter. Et comme tu n'as rien fait, un bon matin, tu te lèves. Une fausse idée vient que va checker, va chez lui, checker, toquer pour voir s'il si est chez lui le matin. Tu arrives, Sandrine là, elle, est, elle passait par là le soir là. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle arrivait à la toquer chez lui, et puis elle avait froid, il ne voulait pas rentrer. Elle s'est couchée dans son lit, dans la nuit, sa main fait un jar. finalement tu l'as trouvé son dans la couverture, ils sont tous nus. Tu ne sais pas que ce sont tes pensées qui ont orchestré la chose. Que c'est parce que tu as ouvert une porte déjà, il y avait cela deux mois, que tu n'avais pas fermé. Et quand tu te lèves le matin, tu fais tes déclarations, tu ne disais jamais que, oh, je déclare que Jean Bosco sera fidèle. Je déclare que mon mariage avec Jean Bosco va bien se passer. Je déclare que toute troisième personne entre moi et Jean Bosco soit, soit écartée au nom de Jésus. Tu n'as jamais fait aucune de ces déclarations. Donc, voilà, vois là, tu dis que tu vas te marier avec Jean Bosco. Tu crois que ça va se faire seul. Comprenez que l'ennemi va vous attaquer pas seulement à l'extérieur. Il va s'attaquer de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, j'ai souvent des, des esprits qui parlent comme ça. Il dit voilà, L'esprit dit qu'il est en toi. Je suis dans elle, c'est moi qui fais qu'elle fasse comme ça. C'est moi qui fais que je la pousse pour qu'elle fasse ça. Vous n'avez pas remarqué que souvent, vous avez des excès de colère très bizarres. Très, très, très. Donc, quand tu es en colère, tu n'arrives pas à croire que c'est toi. Et quand tu es en colère, tu gâtes toutes tes choses. Pour même, tu gâtes tes propres choses. Tu gâtes tes propres choses. Tu appelles, tu gâtes, tu saccages. Tu dis, je ne veux même plus. Je ne veux plus. On gâte. Oui, on gâte le mariage. On ne veut plus. Tu appelles ta belle famille. Tu les insultes. Tu les insultes. Tu gâtes. Oui, on gâte tout. Deux jours plus tard, tu reviens à tes sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé Vos esprits ancestraux, là, sont venus en toi te toucher, non Tu as gâté toi-même, non Parfois, ils font le genre ça fait là. Ils font le genre qu'ils te gâtent incognito. On fait que c'est toi-même qui te lèves pour aller gâter la chose. Oui. Alors qu'il y a des gens que... Tu sais, conscient qu'il y a des situations où... Les négociateurs sont peut-être venus arranger. Ils sont venus donc seulement parce que l'homme appelle ton père, il appelle le père de l'autre, il appelle ton gars, il t'appelle toi-même, il vous met tous dans une salle. Il parle, ses paroles sont adoucissantes, c'est comme si a, a bu la soupline. il a bu l'adoucissant le jour-là. Il parle, le conseil il parle, après tu vois que le petit problème là, chérie, viens rentrer nous chez nous, viens rentrer nous chez nous. Tu vois que quelqu'un est venu avec une notion de réconciliation. Il a arrangé autre chose. Par contre toi, tu étais là. Et pour plus, je sais pas comment on peut dire. Récemment j'ai une j'ai une personne, un membre de ma famille qui se mariait. Qui se mariait. Et les l'organisation autour de son mariage était avait trop de problèmes. J'appelle son père. J'ai demandé que est-ce que tu travailles Tu allais travailler sur ta fille. Ça fait deux mois qu'elle a annoncé qu'elle veut se marier. Tu n'as pas remarqué qu'il y a trop de problèmes. Oh, la belle famille s'est gâtée avec ma famille. Oh, problème, problème, problème. Il dit Tu sais quoi Et je, je, je, je me dis ceci pour vous dire ceci beaucoup de vos membres de famille, vos parents, ils n'ont pas travaillé sur vous. Tu es seulement là comme ça. Tu es ouvert seulement. N'importe qui vient, il te prend. Comme ça là. Quelqu'un passe, il porte sa part sur toi, il part. Quelqu'un dit il prend ta chance, il part. Tu vois le fils de quelqu'un, tu investis sur lui pendant quatre ans. Tout ton argent pas que sur lui. Tu paies sa scolarité. Tu t'occupes de lui. Tu, tu le loges même. Il dit non, bébé, quand je vais travailler, on va, on va se marier. Dès qu'il trouve le travail, il t'oublie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé T'as pas de famille dormée. Maintenant, écoute je dis toujours que même si ta famille dormait, quand tu commences ta part maintenant là, tu te réveilles. Tu te réveilles. J'ai des personnes qui me disent que oh, ma mère n'a jamais su travailler, n'a jamais rien fait sur nous. Ma mère n'a jamais rien fait sur nous. Mais depuis que je te suis là, moi-même moi je fais ma part des choses. Quand elle parle comme ça, là vous reconnaissez vos mariages que vous avez perdu Vous connaissez. Vous connaissez que vos choses se sont gâtées parce qu'il n'y avait personne pour vous défendre. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. Tu te maries avec un homme, il a peut-être 29 ans, toi tu as 24 ans, il son ça après quelques temps, il sort, il part, il te quitte, il quitte la maison, il te laisse là-bas comme ça. Là. Si tu avais une mère qui est encore vivante, elle vient et dit ma fille c'est quoi, lui dis, maman il est parti, elle le cherche, elle appelle, elle parle, elle le trouve, elle tue sa main, elle dit que viens ici, ne tente pas de laisser ma fille. Mais toi tu es là aussi jeune fille comme ça, tu ne connais encore rien. Et elle fait comme ça là, si on veut s'en prendre, on veut s'en prendre à toi. Elle les, a, elle les tape bien est Tous ces gens-là, qui que ce soit, elle les tape d'abord bien même. Elle les touche bien même. Il y en a pas, vous, vous savez que c'est quand ta main monte que ta vie, ta vie est tombée. Quand ta main monte là, tu n'as pas été fini comme ça là. Problème sur problème. Problème sur problème. On vient, te promet le mariage, on part. On te promet le mariage, on part. C'est comme si tu es devenu euh, la cour du roi Péto. On entre ce moment En six mois, tu as cinq personnes qui t'ont fiancé. En six mois. Ils t'ont fiancé, ils sont tous partis. À un moment, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu te lèves maintenant tu dis que si c'est le, le sel là je vais me laver avec et quand vous il y en a parmi vous vous écoutez vous avez les dons les dons prémonitoires tu pries vraiment tu fais vraiment ta prière là mais merci pour les likes merci pour les likes oui. merci à ceux qui ont liké ma vidéo et ceux qui ont partagé merci pour les partages tu vas te lever toi même sur ta vie, tu dis que assez c'est assez et il y en a vous savez que si tu prends trois jours de jeûne, tu pries. l'esprit va te montrer en rêve tu vas voir, il y en a qui m'ont dit que j'ai vu, j'ai vu comment mon mari me trompait. quand il rentre je lui dis, il ne nie pas il dit que tu es une sorcière je sais pas comment tu as fait, tu es une sorcière ton don n'a pas été volé ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent te bloquer ou t'étourdir. Ou encore, ils t'affaiblissent de telle façon que tu n'as même pas la force. On te donne le remède, on dit que lave-toi avec chaque matin, tu ne te laves pas. Donc, on met une paresse spirituelle en toi là, qui fait que tu connais ce qu'il faut faire, mais tu ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, c'est comme ça que ça t'affaiblit. Parce que même les plus grands sociaux, il y a les choses spirituelles rituelles qu'ils doivent faire. Tous les matins, il y a des trucs qu'ils doivent faire. Allez voir dans le livre d'Exode. La Bible dit que Pharaon se levait. Il avait le coutume de partir au bord de l'eau chaque matin. Il y en a parmi vous, vous êtes des gens de l'eau. Vous savez qu'on ne peut pas rester tel nombre de temps sans aller à l'eau faire des choses. Vous savez qu'on ne peut pas rester tel nombre de temps sans peut-être partir faire des offrandes à tel endroit. Vous le savez. Maintenant, quand ils viennent pour vous attaquer, ils vont faire que... Les choses qui sont censées vous donner du pouvoir, que vous ne les fassiez pas. Ce qui est censé restaurer votre puissance, que vous ne les fassiez pas. Donc tu as l'impression qu'on est venu tout voler ta force. On ne t'a pas volé en fait, on t'a affaibli. Maintenant si tu te remets à faire ces choses, comment dire la prière Vous savez que c'est bien de prier non Combien prie alors Vous savez que c'est bien de payer la dîme non Combien entre vous payent la dîme vous savez, non, mais vous ne faites pas non. C'est le jour où tu veux payer ta dîme que tous tes comptes seront bloqués. Tu fais l'envoi, Ria, ça disparaît en l'air. Tu fais le Western Union, c est, c est, le, le système bug. Ma chérie, la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. L'argent que tu donnes à ta mère, c'est différent de ta dîme. La dîme se ramène à la maison spirituelle là où tu es nourri. Et la bénédiction de la mère n'est pas à négliger. Même pas. Parce que la parole que ta mère sort sur toi pour te bénir, c'est. Moi, quand mon père m'a veillé, bon, ça a ouvert mes choses. Tu achètes un petit truc comme ça là, tu peux une bonne nourriture. Tu, tu, tu, tu, si ton père est encore vivant, tu peux pas savoir, tu envoies. Ta mère est encore vivante, tu peux pas savoir, tu envoies. Ou bien tu pars avec toi-même. Je dis, maman, voilà, maman, bénis-moi. Elle va sortir, ça va, en bas de son ventre, comme ça va te donner. Si vous croyez que c'est pour rien que Isaac, on est venu discuter de la bénédiction d'Isaac, parce qu'on savait, et c'est la nourriture qui a fait qu'Isaac bénisse son fils. On veut bien une bonne nourriture, on vient avec. Écoutez, il hein, y a des choses dans la Bible qu'on ne vous a pas montrées. Isaac savait que, c'était pas la veille de sa mort, il n'allait pas mourir. Parce qu'Isaac a encore vécu plusieurs années. La preuve, c'est seulement Esaïe qui a vu Isaac mourir. Ça veut dire que quand Jacob a fait ça, il est parti. Il y a encore des années. Bonsoir à la vitrine du club Isaac dit à son fils, « Pas préparer mon bon rôti là. Prépare-moi le pape de moi. » oh, pas le bac tu lui donner Si C'est refuse de te bénir, ne te dérange pas. La vitrine, tu es dans mon immeuble. Indique elle dit à l'immeuble voisin. Donc tu as l'immeuble voisin, ok. Après tu... Je suis au troisième étage de l'immeuble d'à côté. Je sais pas quel immeuble tu parles. Tu as lui ou bien. Donc, il dit que prépare la nourriture tu viens me donner. Parce qu'il comprenait que tu ne peux pas. Avoir ta bénédiction en venant Brabala. Tu m'as ah j'ai passé maman j'ai passé euh, bénis moi non il a préparé le bon bab de moi tu as lu mon bab de Oh, au bab de ma bab de ma pour moi ah tu as lui d'accord donc Je vais vous redonner les numéros hein. Le numéro du Cameroun c'est le 680 711 0701 Orange c'est le 693-50-22-66. Euh, le numéro du Gabon c'est le 0741-80-080. 0741-80-080. Et parfois vous avez les blocages parce que vous avez coché toutes les cases. Tu paies ta dîme, tu honores euh, de, de, de, le pasteur, tu fais à l'église, tu pars là-bas nettoyer l'église 4 heures de temps par jour, tu évangélises. Mais tu n'honores pas tes parents. Isaac dit que va me préparer le bon babdum là, tu viens avec. Quand il a senti l'odeur du babdum comme ça là, il a mangé la cuisse là. Il dit mon fils viens maintenant, il dit que sors, sors, viens viens viens. Il met sa main sur lui, il dit je te donne la bénédiction. Testez ça vous allez voir, testez. Préparez le bon babdhom ou le konongonom. Ou le non. Kedenongonom. Tu peux pas le jala. Tu fais le bon konongon. Voilà. Le babdhom en passant, le babdhom c'est le rat. <rire> soit tu fais le rat, soit tu fais le porc, du vrai porc. Ou tu fais le poulet. Si ta tante, ta maman est décédée, tu peux préparer la nourriture préférée de ta mère. Tu pars, tu verses ça sous sa tombe. Et tu donnes aussi aux gens qui sont dans le village, là où on l'a enterré. Là. Si tu es peut-être en France, pendant qu'on fait ça dans ton village, là-bas en France, tu prépares, tu donnes aux gens. Donc, comme en France, c'est parfois difficile de trouver les gens à qui faire le salaka. Parce que quand tu vas sortir, tu vas leur donner la nourriture tu vas ta voisine elle va dire « Hey !» Tu vas vouloir donner à tes enfants de la voisine « Hey !» Tu peux juste, je ne sais pas, faire un don à un orphelinat ou bien tu achètes des bonbons, tu partages aux enfants, tout court, voilà, voilà Sorel dit que ses problèmes ont commencé quand son père est décédé, <coughs> monsieur Steven, c'est quoi cette question, tu es un homme mais tu n'as pas de parents, je dis que vous faites que vous, avez pape, que vous, que vous soyez homme ou femme, non, tu vas à, à tes parents, bon je vais vous donner une autre astuce alors, vous connaissez le parfum sinon Donc ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà dit, j'ai laissé ça. Ça fait plusieurs jours. C'est qu'il y a des gens qui connaissent déjà cette recette-ci. Donc, ça, c'est le Mont, -Mont Saint-Michel. Merci d'avoir partagé mon live, monsieur. user user 1146. Donc, si vous avez ce parfum, vous l'utilisez simple, vous ne deviez pas ajouter les choses spirituelles dedans, ok. Donc, vous prenez ce parfum en fonction de votre besoin. Bon, moi, généralement, je dis toujours, plus j'en mets, mieux ça vaut. Voilà, grâce, grâce Néline, voilà, justement. Tu mets les coups de girofle dedans. Merci, Jessica, d'avoir partagé à plus de 10 amis. Merci. Barbie, merci. Merci aussi, Clémence. Ah, Clémence est venue avec ses cœurs. Comment tu vas, Clémence à pas cuisiner, tu peux aussi faire des achats pour tes parents là. Fais les bons achats. Tu envoies, des achats. Donc tu mets dans là dedans. Tu as deux options, hein. Soit tu prends trois feuilles de, de trucs de laurier, soit tu prends sept, soit tu prends le nombre qui fait ton âge. Tu mets dedans. Ce qui est très important à faire avec ceci, c'est de mettre tes vœux, tes désirs. Donc, vous voyez le parfum si. Quand tu fais ceci, n'oublie pas de faire en lisant des versets bibliques et de mettre tes désirs. Tes désirs viennent toujours compléter la Bible que tu vas lire. N'oubliez pas que la Bible, ce sont les idées des gens qu'ils ont, ils ont pensé longtemps. Après, ils ont écrit. Vous avez suivi, non Voilà. Donc, vous mettez ça là-dedans et vous pouvez aussi choisir de mettre le même nombre de coups de girofle. C'est noir comme ça parce que j'ai mis beaucoup de coups de girofle en bas. Merci pour le cœur, merci. Donc, vous mettez dedans le coup de girofle. Quand vous allez mettre ça, transparent. Ça, c'est parce que j'ai laissé mijoter comme ça là pendant. Ça a moins fait 10 jours. Donc, quand tu mets tout ça dedans, pendant que c'est encore ouvert, tu lis le Somme 35. Tu parles. Tu parles. Donc, Sultan dit que tes ancêtres t'ont montré dans l'oreille que ton gars te trompait. On t'a montré le nouveau avec qui tu feras ta vie. Et le business tu l'as quitté et il te celle toujours, hein? <rire> oh, les exticones, les exticons. Donc si tu fais ce parfum, si tu fabriques ça, tu peux aussi donner à tes enfants. Tes enfants peuvent utiliser, tu prends, tu et dans la chambre des enfants, tu le donnes, tu mets dans des petits trucs comme ça, là, tu leur dis parfumez-vous avec ça. Et tu vous savez que les enfants, à chaque fois les enfants ne vont pas utiliser ça, ils vont pas prier dessus. Donc si tu fais, tu pries déjà bien dessus, tu donnes à tes enfants. Tu sais que combien pour utiliser là ça porte tes pensées je déclare qu on ne va pas vous n'allez pas vous tromper, euh, on ne va pas vous confondre pour vous faire du mal. Bonjour et bienvenue. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Merci aussi pour les cœurs. Voilà, donc tu vas lire le son en lisant le somme 35, c'est le somme de combat. Tu déclares que tout mauvais esprit, parfois vos enfants, même à l'école, ils ne réfléchissent pas bien. Voilà les examens qui font, ils sont en train de commencer les examens. Que les gens attaquent vos enfants. Il y a les, parmi les enfants de l'école, il y a des enfants sorciers. Donc ton enfant ne parle pas si quoi qu'il est en train de s'amuser avec d'autres enfants alors qu'on est en train de, de l'attaquer. Donc sur si vos enfants, prenez l'habitude de mettre ça ici derrière, ici derrière, ici le coup, là, sur le cou. Là, qu'on les portes d'entrée, des mauvais esprits. Euh, le, le, le contact de je vais donner le contact de Paris. Je vous donne le contact de le contact de la Belgique. Donc pour ceux qui sont à Paris 07 53 95 56 69. Pour ceux qui sont à Nantes elle poste aussi partout hein, 0620 06 20 00 63 59. Bruxelles 04 66 10, 4, 40, 87 0, 4, 6, 10, 40, 87 ça c'est la Belgique l'Allemagne c'est 0, 17, 66, 41 99, 519 l'Allemagne 0, 17 66, 41 99, 519 la Côte d'Ivoire, Abidjan, Mans toutes ces, ces villes-là et poste plus 225, 08 euh, 75 non 08 pardon, 27 53, 94 donc Abidjan 08 27 53 94. Donc, pour le Sénégal, on peut vous poster au Sénégal. Tu as compris non Cameroun, le Cameroun 680 311 0701. 680 71 0701. Gabon 07 41 80 080. 07 41 80 080 sur WhatsApp aussi. Donc, quand tu mets ça sur pour ton enfant, Dubaï, on envoie à Dubaï, mais tu vas payer les frais d'envoi. Euh, si tu es à Dubaï même, pas aux Émirats, as aux alentours, à Dubaï même, ok Parce qu'on envoie là-bas. Et si tu es dans les alentours, ils vont te poster. Tu vas t'arranger avec eux. Je ne prends pas ça sur moi. Donc, tu peux aussi mettre ça dans l'eau de bain de l'enfant. Tu mets quelques gouttes dans l'eau pour que l'enfant se lave avec. Au Togo, on poste aussi. À partir du Cameroun, on poste. Donc. Tu ouvres, tu peux préparer une grande quantité. Tu peux mélanger même trois. Hein, parce que je crois qu'il y a les grandes portions. Souvent, j'achète ça de Paris. ma part vient de Paris. Donc, j'achète souvent les grandes là. Tu pars, tu prends les grands là. Tu mets même, même trois ensemble. Tu mets dans une grande bouteille Tanguy. Tu laisses. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait que tu vas acheter. Je vais te vendre différemment. Ça, je peux te vendre ça même à euh, 20 000 francs. Oui. Tout se parfum ainsi là. Donc, j'ai les petites portions comme ça, 15 000, y à plus de produits. Voilà, ça c'est 15 000, ça c'est 10 000 francs, ça c'est contre la sorcellerie, ça c'est donne-moi tout. Ça donne le commandement, c'est aussi contre la sorcellerie, ça a plusieurs utilisations. Voilà. Prenez l'habitude que quand vous avez des enfants à la maison... L'enfant doit avoir sa petite poisson. Tu lui dis que c'est son nom de colonne ou tout ça. L'enfant, une met sur lui. Comme tu as déjà prié sur ça. Que tout mauvais esprit, euh, euh, euh, toute manipulation. Et donner l'habitude à l'enfant à pas mettre sur lui, sur ses essais et tout ça. Il met aussi sur son cou ici derrière. Ça, c'est pour les gens qui contrôlent vos enfants pour l'école là. Et aussi ici, sur le front. Sur le front. Voilà. Donc, pour combattre ces mauvais, mauvaises pensées... Premièrement, vous devez vous discipliner dans la prière. C'est-à-dire, tu dois avoir des, des, tu ne, peux, ne dois pas manquer un jour où tu te lèves, tu lis, tu répètes à toi-même. Prier, c'est se répéter des paroles positives. C'est parler à Dieu qui est à l'intérieur de soi. Et de dire, voilà ce que je veux. Et je crois que ce que je demande, j'ai eu. Et je, ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez que moi je vous enseigne que tout ce que vous faites, vous devez mettre la prière sur ça. Je prends mon bain, je mets le sel dans l'eau. Je, je, je mets la prière sur ça. Euh, je paye ma dîme, je mets la prière sur ça. Je fais un don à ma tante ou ma cousine qui demande l'argent en envoyant son argent par Orange Money. Seigneur, comme je libère l'argent pour, pour donner à cette femme-ci, je déclare que cet argent me revient dix fois plus. Je déclare qu'on ne va pas utiliser l'argent si pour me faire du mal. Je déclare qu'aucune amour projet contre moi ne peut prospérer. J'ouvre encore plus mes excuses des cieux sur moi. Je relâche ma prospérité. Voilà. Donc, euh, premièrement, tu dois constamment prier. Et la prière, si tu l'associes avec des gestes au quotidien, supposons que tu te dis, quand je brousse mes dents, je prie. Quand je prends mon dents, je prie. Ok Peut-être chaque fois que je vais faire pipi, je prie. Tu vas voir que tu vas commencer à t'habituer. Ce sera comme si tu te répétais ces paroles positives toute la journée. Ce sera comme on appelle la c'est ça mantra. Mantra, c'est comme des slogans que tu retiens. Donc, merci pour les cœurs que vous me donnez. Merci, merci pour le partage je suis déjà à 16 partages je suis TikTok. donc tu dois tu dois te reprogrammer parce que les mauvaises pensées qui sont en toi là c'est ton environnement qui te donné, l'a donné c'est les gens avec qui tu as grandi qui t'ont donné ça c'est que tu as regardé comme mauvaise nouvelle qui te l'a donné donc si tu veux tu vas te déprogrammer il va falloir que tu fasses l'inverse si on m'a programmé avec les paroles je me déprogramme avec les paroles et avec des actes concrets Donc, associer euh, euh, vos prières avec les gestes quotidiens que vous faites chaque jour. Merci Raymond, de, moi aussi je t'aime. Adassa, bonsoir. Merci pour les cœurs, Jessica. Bonsoir Zebazé. bonsoir Rose. Oui, la cendre aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Euh, je vous ai donné des, des astuces avec la cendre. donc Tu prends la cendre, tu mets du sel, euh, on va dire trois pincées de sel dans une boîte tu prends peut-être une cuillère à café de cendre tu mets tu prends aussi euh, supposons un, un capuchon comme ça là de, comme ça, de gel douche tu mets ensemble tu tournes en lisant le son 35 Faites, soyez très vigilant quand vous préparez vos, vos propres potions à ah, tu dis que tu vas acheter ton kit demain hein? en tournant, tu tournes dans un sens tu vois quand tu tournes ton parfum que tu es en train de fabriquer tu tournes dans un sens ne fais pas le genre que tu fais comme là. tu tournes dans un seul sens et en lisant les paroles dessus parce que tu es en train de charger tu es en train de mettre de la puissance dans ce que tu es en train de faire ne simplifiez pas votre puissance ne vous simplifiez pas il y a les outils simples qui nous ont donné que le créateur nous a donné ma bonsoir euh, Jessica, euh, à, à, à Douala, on est à Maképé derrière Paja Center, il y a une menuiserie, on est en face de la menuiserie. Il y a ma photo sur le portail, en grand. Et ceux qui sont à, au Gabon, à Libreville, on est à Louis, après euh, l'hôtel Ibiscus. Ibiscus. Dès que vous avancez sur 300 mètres à droite de l'hôtel, vous avez dès que le goudron finit, c'est là-bas qu'on est. Là Je ne suis plus à Bépanda, Anneli. On a déménagé de Bépanda, ça fait six mois. On est à Makepe maintenant. Donc, tu tournes ça, tu tournes en lisant le son. Et tu, après avoir lu le son, tu déclares que je me désenvoûte par ce, par ce lavage. J'enlève toute ma rédiction générationnelle. Je déclare... Que tout move, toute mauvaise chose qu'il y avait dans ma fondation, venant de mon père ou de ma mère, pendant que je vais me nettoyer avec cette posture ce que je prépare, ici, si j'enlève au nom de Jésus, tu tournes. J'ai dit que tu mélanges la cendre, tu mélanges le sel et tu mélanges le gel douche. Tu parles sur ça. Ok? Tu filmes maintenant, tu prends le gel là. Pour ceux qui ont le cœur, tu peux augmenter sur ce gel là, tu augmentes un peu de ton premier pipi du matin. Donc tu prends le gel là, tu frottes sur tout ton corps avec la cendre là, tu frottes tu frottes, tu frottes. En frottant comme ça, tu parles. Tu parles. Si c'est un mauvais truc que j'ai pris dans une relation avec un homme, oh, je me désenvoûte. Si c'est un truc qui vient de ma mère, oh, je me désenvoûte. Si un pacte, une alliance que ma mère fait avec n'importe qui, oh, les deux diables, je me, je, je me désenvoûte. Je me sépare, je me libère. Tu frottes sur tout ton corps, tout ton corps. J'enlève tout voile qu'on a mis sur mon corps, sur mon visage. J'enlève toute malédiction, tout mauvais sort. Tu fais ça, tu relis encore le somme-là, le somme 35, tu lis encore. Après, tu prends le somme 37, tu lis. Tu parles. Quand tu as tué tes ça. tu parles, tu as parlé. Là, tu prends l'huile rouge. Tu mouins sur tes pieds. Tu déclare que, comme je suis en train de nettoyer mes pieds, s'il y avait l'huile rouge, je déclare que toute malédiction, tout mauvais sort qui est dans ma racine. Je me débarrasse de ça au nom de Jésus. Tu nettoies tes pieds, tu nettoies. Tu mets l'huile comme ça. Après maintenant. Tu demandes ce qu'il y a dans ton cœur. Toi-même tes propres désirs. Je peux faire avec le gel qu'il y a dans le kit commerce. Oui. C'est même encore mieux. Voilà ça dans le kit commerce. C'est pour les gens qui, ont, qui font un commerce en ligne ou bien marketing de réseau. Là dedans, je vous ai dit qu'il y a le bâton de commandement. Après quand tu as fait ton lavage comme ça, tu prends ton bâton de commandement, tu parles, tu parles. Si tu as une partie de ton corps qui fait mal, peut-être c'est la tête. Tu prends, tu parles, tu mets ton bâton de commandement. Tu dis, je commande à tout mauvais esprit de sortir. Voilà. Donc le kit commerce, c'est 65 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 75 000 Quand tu finis de parler comme ça, et tu as dit ce qui est dans ton cœur, tu prends maintenant de l'eau. Où tu as mis du sel. Tu te laves. En te lavant, tu dis que comme j'enlève la cendre dessus, sur moi, ça, j'enlève toute malchance. Et tu, as, tu joues à ça le jeûne. Comme l'eau s'y quitte sur moi comme ça, comme la saleté s'y quitte. J'enlève toute mauvaise identité dans le spirituel. Tout ce que l'ennemi a mis sur moi, le mauvais dans le spirituel, j'enlève au nom de Jésus. Vous Pouvez-vous débloquer vous-même? Vous pouvez éclaircir votre aura vous-même? Vous pouvez vous libérer vous-même? Le kit fondation coûte 55 000 au Cameroun, au Gabon, c'est 70 000. Tu peux rester au toi-même? Tu fais tes propres choses, tu vois comment ça avance. Tu ne blagues pas. Tu fais comme bon, ça, tu jeûnes trois jours. La nuit là, tu vas faire les rêves. Tu vas vraiment te montrer les choses. Tu vas voir. Tu poses ta question, je suis en train de parler d'autre chose. Tu veux que qu'elle parle, pour aller répondre à ta question. Hmm? J'ai 50 questions pendant que je suis en train d'expliquer de quelque chose. Tu veux que je fasse comment Pas jeûner ce n'est pas grave ceux qui prennent les médicaments ceux qui sont enceintes ne n'ai pas ceux qui allait le diabète ne n'ai pas voilà donc abonnez vous abonnez vous ce qui est d'arriver partagez la vidéo merci Je vous ai parlé de beaucoup de protection dans la pour les protections. Je crois que je ferai carrément un, un direct pour les protections. Il y a, il y a les poudres de blindage. quand tu, on demande de jeûner si tu ne peux pas jeûner tu fais comme si tu jeûnais tu fais tout le rituel comme si tu jeûnais écoutez le problème aussi c'est que parfois vous voulez tout mais vous ne voulez pas dépenser et c'est ce qui fait que vos persécuteurs soient toujours en train de vous persécuter parce que toi tu vas aller te débloquer avec 2000 alors que la personne qui t'a attaché comme il connaît qu'il utilise ton étoile pour se faire 5 millions ou 10 millions par mois ou 15 millions par mois et il y a même des gens qui te bloquent pour rien. Ils ne te bloquent pas pour avoir quelque chose. Ils te bloquent seulement pour savoir qu'ils t'ont bloqué. Pour rien, gratuitement. Pour rien. Donc, tu vois, aussi ce genre de personnes-là qui te bloque pour rien. Quelqu'un dépense 100 000 francs pour te bloquer. Toi, tu veux dépenser 2 000 pour te débloquer, et te protéger. Tu vois que ce n'est pas possible. Voilà. Je vais vous donner les numéros une dernière fois avant qu'on se sépare. Peux vous peux me donner ton téléphone, pour regarder les numéros. Le jeûne, si tu si tu te laves. Si tu te laves le matin. Si tu te laves le matin, tu jeûnes la journée, là. Les numéros sont les suivants. Donnez-moi votre pays, je vous donne le numéro. Etats-Unis, plus 12,02, 98, 98, 352. Donc, plus 12,02, 98, 98, 352. Paris, 0,753, 95, 56, 69. Paris, 0,753, 95, 56, 69. Nantes, ses environs. 0620 0063 59. Euh, Berlin en Allemagne, plus 49 17 66, 41 99 519. Yaoundé, 655 310 750. Abidjan, 00225 08. 27 53 94. 00 225 08 27 53 94. Bon. La Suisse, on peut poster, celle de France, on peut poster en Suisse. Bon, si tu n'as pas assez d'argent, euh assez d'argent tu attends d'avoir l'argent tu te laves au sel le lavage au sel ça t'apporte de l'argent ça c'est sûr ok donc bonjour aux nouveaux abonnés donc demain je vais vous montrer concrètement je ferai des lavages je vais vous montrer comment préparer son lavage donc, je vais vous ai montré aujourd'hui comment utiliser ça donc ceux qui ont les pensées je précise bien pour les pensées qui se répètent toujours négatives euh, mettez dans votre routine des prières, des choses que vous allez toujours vous répéter. Le kit déblocage m'a ouvert les portes de beaucoup de business. Mais c'est la jachère qui va me tuer. Tu veux prendre le kit fondation, mais peut-être que tu vas d'abord prendre le kit attraction. Prends le kit attraction, on ne sait jamais. Tu as l'argent maintenant, tu pleures qu'il n'y a pas le gars ou c'est la femme ou, ou, ou tu es un homme ou tu es une femme. Ça va venir, non Chaque chose a son temps. Le numéro de Nantes, pardon, donne-moi encore le numéro de Nantes. C'est le 0620 00. 0620 pour Nantes. 0620 00 63 59. Bruxelles. Même si Bruxelles ne répond pas, vous contactez une de France, elle va vous donner. Elle va poster. Une ne répond pas, vous contactez l'autre. Bon, euh, Bruxelles. Bruxelles, c'était 0032. 466 10, 80, 10 40 87 ok sans cesse tu te répètes une autre chose que tu dois faire pour maintenir ton cap sur tes points sur tes choses positives entoure-toi des bonnes personnes vous avez beaucoup de mauvaises personnes qui sont autour de vous vous passez la journée à côté de leur énergie vient sur vous. Leur énergie vient sur vous. Et même si vous n'avez plus personne autour de vous, euh, on est obligé à avoir un faux profil. Et... Créez vos faux profils, pardon. Merci pour les gens, les gémeaux. Merci. tous les bonnes personnes écoute aussi beaucoup de vidéos de motivation les livres les livres de motivation les livres spirituels lis d'autres choses ne te focalise pas seulement sur la bible ça va t'ouvrir l'esprit prends un papier tu écris ce que tu désires Écris le montant que tu veux la date à laquelle tu veux le montant. Ce que tu vas compter faire pour avoir ça, cette chose-là. Il y a les questions que tu ne t'es jamais posées. Genre, comment faire pour gagner 50 millions le mois? Parce que tu te dis, ah, on va même faire comment? Ah. Quand tu poses les bonnes questions à ton, à ton esprit, ton esprit va t'apporter les réponses. Les bonnes personnes, ça veut dire quoi? Des personnes qui ne te veulent pas euh, du mal, premièrement. Les personnes qui t'encouragent. Les personnes qui sont, que tu vois, les personnes sont en train d'avancer. Il y a des personnes que vous êtes tout le temps avec, tous les jours, tu les poursuis, tu les poursuis. Mais toi-même, tu vois comment la vie de la personne n'avance pas. Elle a les problèmes matin, midi, soir, tu es derrière, comment? Sa vie va ressembler à sa vie bientôt. Pendant que tu as tes menstrues, tu ne fais pas les, les rituels. Non. Merci, Pierrette, Nana. Donc, tu mets la date à laquelle tu veux vendre tes terrains, tu mets, mettez les dates de vos choses, demandez, demandez, la Bible a dit, demandez vous recevrez. Quand tu fais ton lavage, ce lavage que tu fais avec ton sel que tu as mis là, tu parles, tu parles, tu dis ce que tu veux à la date que tu veux, tu parles, après tu te laves, en te lavant tu te dis. Parce que l'eau, c'est un portail spirituel. C'est pour ça que vous allez voir, la majorité des, des rituels, on fait ça quand, quand peut-être on verse de l'eau, ou quand on se lave avec quelque chose, ou bien quand on allume le feu, ou encore quand on brûle quelque chose. Parce que ce sont des, des ouvertures spirituelles. Des portails. Bon, merci beaucoup TikTok pour vos cadeaux. Merci aussi pour les badges que vous avez. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées tout ça. Ce que tu désires, tu peux dire pendant les mensuels. Mais pas se laver avec le sel pendant les mensuels. Non. Tu ne peux pas te purifier. Parce que les mensuels, d'abord, même le fait que tu étais tes mensuels, c'est... C'est sale en fait. Tu es en train d'enlever toutes les impuretés dans ton corps. Oui, beaucoup d'entre vous, quand vous allez faire les bons que je dis, vous allez, voir, vous allez avoir beaucoup de rêves. Bon, là, j'ai rêvé que je marche sur les serpents. Certains vivants, d'autres morts. La Bible dit que vous allez piétiner les serpents, non You will trample upon serpents. HTGA, c'est hors, hors de mon domaine, tu as compris? Pour le cordon ombilical, ça c'est éloigné de mon sujet carrément. Si tu n'as pas de chance avec les avec les hommes ou pas, tu que tu as la chance ou pas, fais les, tes lavages. Je, je, dis ce que tu veux. On peut débloquer l'intelligence de votre enfant. Vous pouvez ceux qui ont déjà les produits mélangez peut-être, prenez la cannelle. Faites-lui boire de la cannelle en thé. On a aussi les kits examens. Les kits examens. Donc pour les enfants qui sont en train de composer les examens là. Parce qu'il y en a qui vont aller donner, les, les, ils vont remettre les feuilles vides à l'examen. Il y en a qui, quand il, quand il va arriver devant la feuille comme ça, son esprit va devenir blanc. Il va plus rien voir. Oui. Il y a des gens qui ils attaquent vos enfants et vous ne savez pas. Bon, pour la Turquie, il faut que tu trouves quelqu'un qui envoie. Ça peut être à partir du Gabon, ça peut être à partir de, du Cameroun, pour la Turquie. On ne m'envoie pas la personne. Mais je ne me porte pas garant pour la Turquie. Tu, tu vas venir chez toi. tu envoies quelqu'un. On va aller déposer chez la personne, il part avec. Ou bien il vient chez au centre, à Maquepé. Donc on est basé à Maquepé pour ceux qui viennent d'arriver. À Liboville, on est à Louis, à côté de l'hôtel Hibiscus. Les numéros du Gabon, c'est 0741. C'est 0741 80, 0, 80 Oui, on a le kit attraction Donc pour l'intelligence de l'enfant, tu lui fais boire de la cannelle euh, Je viens de je vous ai parlé de ça non Tu fabriques ce truc-ci-là, tu mets ça dans son eau pour qu'il se lave avec Tu peux aussi écraser le cou de girofle, tu mets dans son huile qu'il se roigne avec Je vous ai dit qu'on a les kits examens On a les kits examens avec le sel qu'on a préparé pour ça On a les trucs pour le thé qui va boire et on a aussi l'huile pour se oindre pour le kit examen. Tu ne rends pas ton enfant intelligent, tu restaures l'intelligence de ton enfant. Le kit attraction coûte 32 minutes Là dedans, il y a un savon pour nettoyer le voile sur le visage. Il y a du sel, il y a un parfum, il y a aussi euh, un autre parfum pour se laver. Il y a aussi l'huile d'attraction. On peut envoyer en Angola, mais vous devez euh, vous envoyer les frais de DHL. L'Angola sera peut-être 25 ou 30 000 en fonction du nombre de kilos. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080. À Nantes, il y a les kits d'attraction, oui. États-Unis. Non, non, je sais des États-Unis. etats unis c'est le plus 12 02. 989 83 52 Donc plus 12 02 98 98 352 Quand tu rêves que ton grand-père qui était guérisseur travaille sur toi, c'est très important. Ça veut dire que tu as l'assistance de tes ancêtres. Moi je travaille beaucoup avec l'assistance des ancêtres. Beaucoup. J'ai parfois les gens qui viennent chez moi. Je dis que mon père, j'ai rêvé que mon père euh, euh, euh, voilà, m'a envoyé chez une femme pour qu'elle me guérisse. Et ça, donc quand il les envoie chez moi, soit encore, il y a d'autres personnes qui me disent, peut-être j'ai rêvé que tu étais en train de me laver, ma mère était derrière toi, elle te disait ce que tu dois mettre dans mon nom pour, pour que tu me laves avec. Merci, Queen Phoenix, merci. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos ancêtres, quand tu rêves comme ça, ça veut dire que ils sont en train d'intercéder pour toi. Et parfois aussi beaucoup d'entre vous. Vous avez euh, abandonné vos ancêtres. Vous êtes allé en Europe depuis tellement longtemps. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs sur TikTok. Merci. Merci pour les cœurs sur euh, sur Facebook. Je vais aussi rappeler que je ne fais que ce qu'on me montre de faire donc je ne, je ne détiens pas tout le savoir c'est ce qu'on me montre de faire que je fais quand il ne fait pas que je vous dis que je ne fais pas que l'autre là ce n'est pas ma ici dans la bouteille c'est le parfum, vous pouvez trouver ça dans les trucs comme Carrefour en France là-bas c'est de l'eau de Pologne Là-dedans, on a mis le laurier et le coup de girofle. Et puis, on a laissé reposer pendant deux semaines. Hmm. <rire> Je dois brancher le Je... Malédiction de parents, tu vas prendre le kit fondation. Tu as suivi non Mon Saint Michel, Donc, tu fais tu dois parler. Tu bénis, hein? tu parles dessus. Tu lis le somme 35 et le somme 37. Chaque jour, tu peux venir ouvrir, tu bénis ça, tu parles dessus. À la fin, tu as un bon produit. Qui est tout prêt. c'est Facebook. Mmh. Mmh. Bon, on a terminé. Je hein. vous souhaite de passer une bonne soirée. On se voit demain.